Donc oui je disais euh, c'est possible que euh, que euh, que notre cher Raving Bell et Red Dark Deity parce que ça avait l'air aussi chiant que Floppy Knight. J'ai pas trop d'idées de euh, si on quitte ce jeu de mort euh, de ce qu'on va faire par la suite. Euh, c'est possible que.. Euh, que la série de l'été est prête. Hein. Donc, euh, peut-être qu'on va faire ça. Mais on va tenter. Et comme je disais, j'ai euh, plein de tunes maintenant. Comme je vais vous montrer. C'est très fort pour moi. Je crois que j'ai pas géré le, le son. Là, ça devrait être bon, euh, pour vous aussi. Donc, j'ai fait, regardez, tous les objectifs sont presque faits, euh, comme je l'avais dit déjà, et j'ai avancé ici. Bon, celui-ci, c'est vraiment l'enfer, faut battre euh, le géant de lave euh, en 20 tours. Euh, et j'ai fait 2-3 trucs de ce côté-là, donc voilà. J'ai essayé, euh, du coup, j'ai un peu de thunes, pour acheter des cartes en plus. J'ai 110 balles Ah oui vous voyez pas, attendez, faut que je faut que je switch bien entendu, je n'étais pas du tout prêt. Euh, comme, vous comme vous avez pu le voir. Euh, D'ailleurs je peux vérifier, mais normalement je charge. Oui. Hop. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, Alors, c'est où mon deck de la mort Voilà. Voilà. Donc du coup, si je fais ça, ça marche. Voilà. Donc vous voyez maintenant en haut que j'ai bien 110 balles. Euh, c'est 110 balles-là vont nous servir à acheter des trucs. Euh, par exemple, ça, ça peut être intéressant, parce qu'en fait, j'ai euh, quand même un peu triché. Euh, j'ai euh, vu euh, les, les, les, les trucs que les gens avaient, euh, avaient en deck. Enfin, une vidéo. J'ai regardé une vidéo. C'est pas vraiment de la triche, du coup. Euh, c'est beaucoup d'attaques et beaucoup de, et de pour avancer. Donc, par exemple, ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait ça c'est selon le nombre de personnes qui sont sur la, sur, euh, dans la map, ça me permet d'avancer. Donc ça ça pourrait être intéressant à acheter. Euh... Et du coup j'ai vu que beaucoup de gens jouaient du coup aussi avec la deuxième qui permettait d'avoir de, des attaques gratuites. Euh... Donc ça c'est pas mal aussi. Donc en fait max d'attaque et d'enchaînement d'attaque Donc ça par exemple on va l'acheter Et on va le mettre dans notre deck Avec Sparco Notre, notre je, je, je, je, me, je me bourre Donc notre euh, hooligan Parce que Sparco nous permet Je sais pas pourquoi il fait des multiples de, de trucs là euh, D'attaquer plusieurs fois de, Et de bouger plusieurs fois en même temps Avec cette carte là et le total Chaos Qui est gratuit en plus donc ça c'est bien euh, j'ai changé aussi un peu les, les persos, donc moins de, j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de, enfin les gens jouaient beaucoup moins avec les monstres. Euh, donc voilà. Euh, alors je me, suis toujours patat... je me suis un peu tâté sur les armures parce que ça peut être intéressant quand même. Euh, vous avez remarqué que j'ai enlevé beaucoup de vie, celle-ci je pense que je vais la garder. Euh, ça c'est pas forcément nécessaire si on a déjà utilisé le cactus, donc euh, voilà. Euh, move unit to payback. Euh, bon. Voilà, ça c'est vachement nécessaire parce qu'il y a de l'eau. Euh, voilà, donc ça rajoute de la vie. Euh, ça, ça détruit, donc je sais pas si c'est vachement intéressant. Ça aussi, c'est pas très intéressant, on va jouer avec moins de cartes. En fait, il faut des cartes qui reviennent parce que c'est. Voilà, c'est un peu plus intéressant. Donc, j'ai payé une carte là il y a 3 secondes. Cette carte, c'était. C'était quoi déjà Euh. J'ai pu moi. Elle est où, là euh, Ceci, ça peut être nécessaire, hein, voilà, aussi. Mais j'ai payé une carte, elle est où Elle est déjà rajoutée C'était pas le truc de... Voilà, c'était les charges. Hop. Donc ça, c'est nécessaire. Euh, ça, c'est les strikes. Ça rajoute des strikes par rapport, par rapport au nombre d'unités qui est sur le terrain. Euh, L'armure. Bon, bah ça, Ça, c'est une grande question, parce que, en vrai... Ouais, euh... Celle-ci peut-être on va l'enlever et on va mettre celle-ci. Ça rajoutera un peu de mouvement. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire de plus Est-ce qu'on a d'autres trucs qui peuvent être intéressants Est-ce que là en fait on joue Alors Spituna, je suis pas assuré. Même si ça fait quand même des attaques à deux distances, ça pourrait être intéressant et ça se déplace pas mal. Euh, le cactus, il est de zone. Chucky, j'y crois moyen. Euh, J'y crois vraiment moyen. Je sais pas si ce serait peut-être intéressant d'avoir plutôt des, des archers. Euh, ou Bamboomer par exemple. Bamboomer, je pense qu'on va prendre Bamboomer, c'est mieux. Parce que Bamboomer au moins, euh, il s'approche pas quoi. Chucky il les fait approcher, ce qui est un peu chiant. Mais euh, Chucky rajoute du déplacement. Par rapport à l'armure, la, donc euh, hmm. Ah, du coup, on peut peut-être enlever Roots parce qu'avec ça, on a déjà Roots. Ah ah. Mm -hmm. Attends, pause. Merci, une belle. Je, je t'envoie des cœurs. Bon courage sur Road96, si j'ai bien vu. Euh... Et, euh... Et euh... souhaite-moi bon courage parce que c'est possible que je quitte ce jeu de mort. Voilà. Merci pour le lurk. Euh, on pourrait essayer comme ça. Déjà avec deux, deux déplacements en plus. Euh, on verra vraiment si on a besoin des armures. Celle-ci, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de lancer son armure. Parce que je pense qu'on en a besoin vraiment de, de voir de l'armure. Euh, ça, ça permet de tirer une carte d'énergie. Euh, ça, ça peut être pas mal. Ça permettrait de rajouter des déplacements potentiels. Augmenter une carte, ça peut être intéressant. Alors, friendly unit, ça, ça pourrait être pas mal aussi. Mais bon. On va essayer de rester soft. On va peut-être rajouter juste... Euh... Juste... Euh... Alors, Kiver Kill, je sais pas. Il a vraiment pas de vie. Est-ce que j'ai BMOte Ouais, je l'avais pas... Je... Je pas pris. Bon, on va prendre BMOT. Même s'il n'y a pas de masse de vie, on va prendre BMOT. Euh, voilà. J'ai arrêté, je suis bloqué. L'objectif est impossible avec les ennemis complètement fumés à la map où j'en étais. Bah, bienvenue au club et je pense que ça va être le cas pour, nous, pour moi aussi. Je pense qu'au moins on mettra, fera sans doute une pause. Euh... Je, je m'en doutais que pour Dark Deity, j'ai vu un peu le, un passage où c'était compliqué. Et, euh, et je crois qu'on en est à peu près au même niveau. La seule différence, c'est que moi, c'est un jeu pour 7 et plus. Je suis heureux. Bon alors on se pose tranquillement, on sait ce qu'il y a à faire euh, Donc je rappelle, les gobelins C'est l'enfer, il y en a deux Donc on peut voir un gobelin ici Qui se déplace pas mal mais En fait on va jouer sur le Oui toujours cette map de mort Et ça va être la map de mort De la fin de ce stream je pense Voilà euh, Je vais abandonner ici Donc on a euh, Les gobelins qui eux se déplacent à deux Donc ça va faire un, deux, sauf que ici ça coûte 1 pour traverser. Donc on va se balader nous dans l'eau. Il y a moyen qu'on puisse faire ça. Donc c'est pas la mort du streamer. Bah attends. Ça c'est une autre question. Est-ce que je vais pouvoir continuer à streamer Ça c'est une autre question. Euh... 3. 1, 2, 3. Donc là pareil, ils vont avoir du mal à traverser. Donc on va jouer un peu sur ça. Birdseye. On va prendre Bamboomer. Bam -Bam on va le mettre là. Et on va essayer de taper ce truc-là. Euh, ouais, si je me mets là juste, c'est bon. Hein. Bon courage aussi Sortir Borsai aussi ça peut être euh, pas mal Voilà donc euh, Attaque un ennemi, deal dommage Et ensuite ça ça, ça, ça sort autre chose Donc euh, on verra ce que ça donne C'est comme ça que C'est les cartes que, qui étaient sorties d'ailleurs Dans dans le Dans le le La soluce que j'avais vue Enfin la vidéo que j'avais vue D'ailleurs, je précise, euh, je précise, euh, je précise tout de suite, il y a, euh, on peut, oh, je, dans la vidéo que j'ai vue, euh, on n'arrivait pas à garder du tout le, les vies de Bernard, hein, donc on va peut-être pas essayer de faire ça. Euh, donc toi, tu as 4 d'attaque, donc tu vas me tuer en deux coups, tu, par contre tu as 6, et j'ai pas 15 millions d'attaque, donc ça c'est un peu chiant. donc je pourrais faire ça il se déplace comment 4 donc si je le mets là, même si je galère ici, ça va faire 3 euh, voire 2 je sais pas comment ça compte les, les plus 1 de mouvement ça veut dire que, ouais ça fait 2 donc là, je tombe à 2. Et là, ça fait 1, 2. Ouais, je pourrais y arriver. Donc, on va essayer de faire ça. De le taper, lui. Voilà. Donc, lui, il va galérer à venir. Donc, on va pouvoir un, un peu avancer. Parce que là, il nous fait un combien 2, euh, donc il va encore galérer à venir, ouais. très bien On va essayer d'aller les choper eux Il va me tabasser. Ça fait 3-9. Je peux lui faire perdre 9 points. Au détriment de ma vie. Ce qui est un peu compliqué. continuer ici, de toute façon. Voilà. Et euh, on va essayer de se protéger de lui et de lui. de toute façon donc bon on va voir ah ça c'est bien ça On arrive à le mettre dans l'eau, en plus encore mieux. Je il pourra pas, ouais, il pourra pas aller jusqu'en bas. Je vais aller juste en haut, comme ça j'ai bloqué Voilà Là on est bien s'approcher. Ah oui, ils font des dégâts de zone, les gobelins de l'enfer. Oh non Mon bird's Peut-être que j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce qui s'est passé Ah, j'ai touché un fil de, de charge de mon, de, de mon écran. Attendez. Deux minutes. Je vais mettre la pause, trois secondes, histoire de... C'est un peu chaotique aujourd'hui. Désolé. J'arrive. Ok. Je sais pourquoi ça marche pas mon deck tout de suite là. Tout <tousse> tout tout tout tout tout tout Ok, ça devrait marcher maintenant. Alors, Faudrait que je me déplace de. Euh... 2. J'ai un peu le terrain pour l'instant, euh, du moins d'en bas. Il va falloir absolument que j'aille de l'autre côté. J'aimerais bien avoir le BMOD pour ça si c'est possible dans le prochain tour. D'ailleurs, j'ai pas mis les lumières. C'est peut-être pour ça que je suis dans le sombre comme ça. Les lumières des 4 Ah, t'as la DS. Hein. Oh là là là, c'est tellement bien ça. Allez, c'est parti. Euh. Déjà, on fait des déplacements parce que c'est nécessaire. Je pourrais le taper ou pas Ah, je peux le taper maintenant. Voilà. Et là, on a bloqué les pires. Donc. Oh non, le BMOT est mort en un coup. Oh non, le prochain tour, c'est mort. Oh non, tu spawn pas la fin du tout, s'il te plaît. Ah, C'est bien Mais je peux pas le taper Quel enfer Peut-être que je peux aller jusqu'en haut Sans avoir trop de problèmes On va essayer de contrôler ce côté là C'est pas gagné hein tout claquer. Allez. 2, 4. Ah, donc ça c'est déjà bien. Euh... Comme ça au moins on a masse d'attaque. Euh... Faut nettoyer le champ. Ah oui, non, mais ça y est, en fait ça sert plus à rien après! Oh, J'aurais dû rajouter les 12 steps! déplacement nul là! Quel enfer! avec tous les autres en fait. C'est ça, un peu le problème. Là je suis un peu en bloqué hein, de ce côté là. la ligne d'attaque maintenant purée. et ça aurait été tellement bien maintenant il reste un tour il reste un tour on le fait on le fait c'est fini total chaos super génial je prends euh... euh... spituna ça va pas me servir à grand chose hein. là le but c'est de s'en sortir parce que c'est elle qui risque de nous faire chier on va passer par là Garder nos deux attaques. 4. Voilà. Et là, on peut s'enfuir. Il a pas quelqu'un qui va venir me faire chier. Non. Est-ce que t'as pas envie d'aller là-bas pour bloquer cette entrée là comme... comme euh... Ah bah non. Tu vas te faire taper. Oh là là. Gratuit. Je crois qu'on le fait. Hein. Je crois qu'on a gagné. Hein. Je crois qu'on a gagné. Hein. Ils sont 90 millions, mais on a gagné. On est au 12 tour. Voilà. Donc maintenant, euh, tout ce qu'il nous reste, c'est rester en vie. Euh... Je vais garder ma vie Attendez parce qu'il faut que je vérifie Voilà, Lui il va venir me faire chier enfin, Déjà lui c'est mort euh... Je vais faire un move unit euh, Après Je vais aller taper euh, cette personne Qui m'embête Le but c'est de rester en vie maintenant euh... Je pourrais essayer d'aller jusque là en fait, le but, c'est de, de les empêcher, eux deux, de pouvoir venir. Donc là, il me faudrait deux attaques, chose que je n'ai pas. J'en ai une. On va aller en bas, essayer de régler le compte de notre... Essayer de régler son compte à lui. Histoire de. Voilà. Toi, tu te déplaces pas mal, toi, tu te déplaces moins bien. Et on s'en va. Normalement, ça devrait le faire. On a gagné. Je prends cette carte. Hein. Il y a Smoke Bomb, c'est génial, j'adore ce genre de, de trucs. Bernard, es-tu OK Mes héros... Mes héroïnes... Euh, qui, qui vous êtes, euh, bande de... Je sais pas. Médler, je sais pas. Ah, c'est le duo héroïque Phoebe et Carlton. Mec, euh, ce duo héroïque reste euh, pas mal depuis la dernière fois. J'ai demandé à ce que tu quittes la caverne et euh, tu es parti dans les mines. Oui, parce que Bernard était parti dans les mines, hein, je le rappelle. Parce que là, on est dans la mine de euh, d'une un, énergie particulière. Hein, voilà. Euh, tu as tu as des, des rochers pour, comme, comme cerveau, tu as des cailloux comme cerveau Qu'est-ce que tu. Euh... Pourquoi tu voudrais qu'on qu quitte cette, cette pièce Les gobelins. C'est le moment de se rallier. Mettez la, la préparation pour l'embuscade. Et ainsi soit-il. Et ainsi s'en vont-ils plutôt. Euh, C'est vraiment une, une, une embuscade. Hein, et, et si tu. Euh, si tu vois ce que je veux dire. Hein, si tu vois le truc arriver. Franchement, euh, Bernard, tu devrais vraiment euh, partir d'ici. Le chemin que vous avez pris. Enfin, euh, euh, le chemin que vous avez pris est, est très. Euh, It's all caved in, ça veut dire que c'est écroulé, j'imagine. Ah, je me rappelle que le mineur qui euh, qu nous avait demandé, euh, ah oui, que le mineur nous avait demandé de euh, trouer, enfin de faire de, une sorte de, de tunnel, et que ça a ça, ça fait écrouler beaucoup de, de caves dans, enfin de, de, de chemins dans la mine. Donc on est, on est bloqué ici. Oh, ça va, t'inquiète. Euh, si tu restes avec nous, ça devrait aller. On va trouver un chemin. Euh, Crois-nous. On est le duo héroïque. J'ai pas envie de garder Bernard pendant tout ce niveau, si, vous, si ça vous dérange pas. Euh, je je n'aime pas. Euh, comment... Euh, à la vitesse à laquelle tu l'as adopté, euh, Car Carlton. Il a une bonne euh, il a une bonne bague. Ah, il... It has got a nice ring to it. Je vois pas... J'adore son visage, par contre. Ok, Bernard. Euh... On va aller plus profond dans ces cavernes, mais tu devrais rester safe avec nous. Même si on va forcément foncer dans une embuscade, ça devrait aller. <rire> ok. <rire> Montrez-moi la voix, je crois. Et n'oublie pas de faire attention aux rochers qui tombent. Tu es un pro à ça maintenant. Allez, on y va. Bon, je suis très heureux d'avoir avancé. Ça m'a pas permis de... de. Je vais changer d'ailleurs les informations. Je vais faire. Ou peut-être pas dans le titre ou euh, or not or maybe not. Je sais pas si ça se dit or not, mettre Ok donc maintenant on va devoir détruire un satellite C'est bien, bon, on va aller regarder cette carte De, de euh, pomme euh, De pomme voleuse 5 de vie c'est génial quand même. Je veux enlever ça, je veux juste rajouter ça Ça se déplace bien Pas du tout Pas du tout Mais euh, voilà on, on, on essaye quand même Donc, vous avez vu que j'avais appris 2-3 trucs en, en faisant des objectifs. Euh, tu sais, euh, quelque chose me dérange. Qu'est-ce qu'il y a, Phoebe Tous ces gobelins euh, et cette chimérite... Euh, veut cette chimérite de toutes les manières. Quel est le mot Enfin, à quoi ça sert de... À, à quoi ça leur sert La personne euh, en, en forme de rocher, à l'extérieur a euh, suggéré euh, que les gobelins euh, étaient ici pour les vendre. Pour pouvoir les vendre. Oui, mais euh, qui A qui, plutôt Je ne pense vraiment pas que... Euh, qu'il y a des, des euh, marchés euh, euh, qui pourraient acheter euh, ça à des gobelins. Sachant qu'ils les ont volés. Ah, C'est un, un vrai bon point. Hein. Tu as raison. Embuscade. Ah. Eh, regardez ça, c'est les idiots qui sont tombés dans l'embuscade. <rire> Personne n'est tombé euh, pour rien. Euh, on a vraiment juste calculé la, notre décision pour avancer et engager. Et s'engager, plutôt. On, on, on, on, ne nous permet, on ne nous permet pas de laisser qui que, qui que ce soit euh, traverser. Et maintenant, tu es euh, entouré parce que c'est une embuscade. Parce que tu t'es embusqué toi-même, plutôt. Eh bien, on va voir ça. Avec mes Floppy night on va vraiment se débarrasser de toi euh, rapidement. Ah, tu te la pètes pour quelqu'un qui euh, s'est euh, embusqué soi-même. Gobelin, faites, faites votre pire. Je suis un peu petit gobelin. Hein. J'avoue que là... Euh... Ah non, mais j'aime pas quand il y a les spawns à l'extérieur. Faut que je détruise le satellite. En plus, ils vont venir 15 fois... Hein. Oh là là, mais quelle arrivée de l'enfer celui-ci C'est pas mal ici en vrai Mais on peut apparaître qu'une fois Donc Spark, tu vas te mettre là-haut Parce qu'on a besoin de toi quand même euh, Birdseye Est-ce que Birdseye peut se débarrasser de cette personne Non, par contre euh, Bamboomer pourrait On va essayer ça Déjà, on commence Et euh, on fait du mal hein. Ah Ça tombe bien Voilà Bon, ça commence bien Et maintenant, on va se déplacer donc toi, tu risques de te pointer rapidement Toi aussi euh, Il faut absolument qu'on ramène notre euh... Ah oui, ça ramène les mille cuts en plus J'ai plus rien de toute façon Là je peux rien utiliser Donc on va devoir attendre Le début est bien, pour l'instant on a peut-être une, pe une petite chance qu'il tombe sur, euh, sur les trucs. On peut avoir de l'armure, ça c'est pas mal. Voilà, commençons comme ça. On a besoin de se protéger quand même. Histoire que si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et on va se pointer juste après. c'est pas mal si je me pointe je peux, ici avec un cactus euh, ça peut le faire, je me débarrasserai de lui direct euh, mais par contre je ouvrirai ce chemin ce qui est moins intéressant bon, on verra après je vais même pas regarder les objectifs qu'est-ce que c'est Qu -ce que, que les objectifs faut gagner en combien de tours parce que ça, ça a une histoire de tours j'imagine Ah, faut que je détruis tout le monde, ok Bon déjà le total chaos Je peux rajouter des Et euh, assez rapidement Voilà Voilà, on va ouvrir un peu le chemin, histoire de... Est-ce qu'on ferait pas un truc où on se place ici pour pouvoir l'avoir, lui, en dessous là On va faire ça. Ah. Ça se réveille. ça, ça me permettrait d'avoir une charge si je ramène le team spirit ici, ça peut le faire euh, je pourrais m'en sortir et me retrouver là euh, commençons par ça déjà si je ramène le team spirit ici, je me débarrasse de lui et après je peux aller jusque là, mais est-ce que je pourrais faire le deuxième, non je pourrais pas me débarrasser de ça tout de suite donc on va patienter euh, et on va essayer de faire en sorte de se pointer là parce que notre cher ami est pas très sympa avec euh, la distance. Franchement, j'y crois moyen. Hein. Parce que là, elle va, elle, elle, elle va pouvoir taper. Bon, vas-y, on, on fait ça. Comme ça, on est un peu équipé pour pouvoir se débarrasser de la suite, clairement moins marrant. ça fait 4 6 on va rester là au maximum je pourrais essayer de la toucher elle avec le bon boomer faudrait que je me pointe euh, là je crois ça va faire 1, 2, 3, et là je pourrais toucher ici. Non il faudrait que je me pointe là. Ah ouais mais je deviens. ça devient dangereux pour moi en fait après. Euh... Après bon, Bamboomer en deux coups il l'a fini. Donc euh, on va faire ça. Ah oui non, le chem... Ah oui c'est vrai que la, la distance de Bamboomer est.. Comment dire Pas ouf. Bon on va faire de la place. On va faire de la place. J'ai fait n'importe quoi là. Euh, si je reste là, c'est pas de problème, normalement. Et on va essayer d'attendre que euh, quelqu'un puisse se planter ici. Je vais se mettre là. Euh... Excusez-moi, j'avais enlevé le micro. Est-ce que la ligne d'attaque, c'est 3, c'est ça Ah bah du coup, je pourrais pas le toucher. Tout le monde est en danger, ok. On va se protéger d'elle. On va juste attendre. On va juste se protéger d'elle. Il n'y a pas de temps, donc c'est très bien. Je tombé pile au bon endroit pour moi, là. Oulala, total chaos. Allez. Oui, il y a les pilotes. Bah, C'était gratuit ça. Regarde. Bim, bim. Toi, tu as que deux de vie. débarrasser de lui directement Est-ce qu'il va se pointer ah non il va prendre du temps quoi euh, bon bah écoutez pas grand chose à faire hein. par avancé hein. elle a un gros déplacement quand même hein. ce serait bien de se pointer avec euh... avec bamboomer Elle veut pas se débarrasser de son, son truc, là. Oh là là. Il y a tellement de gens, en fait, qu'on pourrait se pointer avec. Euh, 3. Il faudrait que je me pointe là. Euh, ouais, là. 1, 2, 3. Mais euh, je vais lui faire 4 de dégâts. Est-ce que je peux aller jusqu'à là-bas Non. Non. Toi, tu as euh, speed increase. Donc, ça permet de se déplacer. Euh, et là j'ai les mille cuts Donc ça je peux faire ça Et en fait euh, voilà je peux me déplacer Avec tout ça Mais on va utiliser les mille cuts Tout de suite pour pouvoir se débarrasser directement De, de elle Et potentiellement de lui Mais as-y euh... ouais, Merci Donc là il faut se déplacer non mais par contre ça c'était pas cool ça, hein, les 15 cartes max On aurait dû se déplacer avant C'est bon. Charge, ça nous permettra d'avancer. Et on n'a pas d'attaque. On va essayer de se pointer là en fait. On aurait dû le taper lui, mais en, mais en fait je vais le faire maintenant. Euh, avec notre bambou meurt on va se placer pour pouvoir taper 1 2 3 je vais me mettre là euh... si on attend ici il va taper deux fois pour pouvoir venir. Bon c'est bon. Calculé mais ça va être lui qui va être chiant. Oh là là. Parce que j'ai cassé le truc ici. Oh là là. Bon déjà on a le boost. Être pas mal de boost on va essayer de se débarrasser de lui déjà ça c'est fait Total K.O. Si on prend un coup... On aurait dû sortir quelqu'un pour... Euh... On aurait dû sortir quelqu'un pour pouvoir taper à deux, parce que là, en fait, on a on a deux personnes qui tapent très proche de, à une case et euh, un, deux, trois cases, c'est pas très très très aidant. Euh, ouais. Si je me pointe là... Peut-être qu'il va se déplacer Ah ils veulent pas... Ils veulent pas se planter. lui Quel enfer mais ça va, ça va l'ouvrir direct Alors il faut que lui il puisse se pointer alors lui il a une galère de, de déplacement donc il va faire 1, 2 et après il va faire 1, 2 et c'est à ce moment là où je pourrais l'avoir voilà et après il faut que je le suive 1, 2 à partir du moment où il est là je peux lui faire quelque chose par contre il faut que je me débarrasse de ces deux là donc avec la ligne d'attaque ça peut être efficace. Euh, sans m'approcher trop parce qu'il y a E2. Donc là c'est ouvert. Il va se pointer. 1, 2. 1, 2. Il va se planter ici, je vais pouvoir le taper, ça fera 4. Il va tomber à 10. Euh, 1, 2. Là, je pourrais faire des allers-retours avec eux deux. Normalement, ça devrait le faire. Hein. Est-ce que tu peux te déplacer aussi loin bon, Oui. En fait, le mieux, ce serait de le bloquer là. Donc, à partir d'ici, il faut que je le bloque là. Donc, il faudrait que quelqu'un prenne le coup. À 3. Euh. On va, faire, on va faire mieux même, je pense. On va essayer de se pointer avec le euh, bon en fait. Parce que le, le mieux, c'est ça, je crois. 1, 2, 3. Voilà, je me mets juste là. Là, je peux le taper. Il va descendre. 1, 2. Là, faudrait que je me pointe ici, quelque part là. Euh checker vite fait, ah oui, 1, 2, 3 2 et ici, ça sera là donc il faut que je sois ici pour pouvoir l'avoir là l'avoir... Euh, normalement, je peux l'avoir. Hein. Bon, ça, ça a joué un peu tendu, hein, je trouve. Donc là, il faudrait que juste que j'avance ici, que je le tape, et que je recule. Euh, et que je me mette... Euh, là. Ensuite, est-ce que je peux me pointer Ça fait 1... 2 Là je pourrais faire 3 Mais du coup là c'est trop On va attendre ici fallait que je... En fait il fallait que je me remette là je crois hein. Avec bambou Ça me laisse de la place Ensemble, quel enfer! 1, 2, 3. Et vous? Toi, tu te pointes là. Ok. Bah, écoute, viens. Hein. On croise les doigts pour avoir un strike ou un ensemble de combos pour pouvoir euh, se débarrasser d'une. Oh oui Oh là là, trop bien. Allez, hop. Euh, déjà, ça, c'est pour toi. Ça, c'est re pour toi. Et ça, c'est re pour toi. Ensuite. Euh, Est-ce qu'on peut faire des, des, beaucoup de déplacements pour aller en bas Non. Par contre, si je me mets là, par exemple. Si je descends ici. Euh, ça met plus que ça en fait comment ça se passe, les... Euh, les arrivées. Donc on va essayer de se pointer quand même. Hein. J'aurais peut-être pas dû envoyer Sparco euh, essayer de taper le satellite. Ok. Bon, ça a l'air bon. Hein. Si, si on avance tranquillement. Spinnerette, euh, 4 de vie, 3 d'attaque, 4 de déplacement, c'est pas mal ça aussi. Et un poison attaque et ça rajoute une lance. Euh, bon, on va essayer. Vrai, la cam qui ne veut plus s'enlever. Maintenant t'as tout cassé. À ce moment, à, à ce niveau-là, euh... ils vont, ils vont comment, ils vont devoir euh, faire, utiliser la drill, donc du coup le, le truc qui fait les tunnels. Hein. Allez les gobelins, allez à la à la drill, ou faire de la drill, hein, je sais pas. <rire> le boss euh, ne sait pas comment. Euh, le boss saura comment euh, les, les arrêter. Le boss. Ah. Mince. Eh, qui c'est Est-ce que c'est vraiment un gros gobelin Il n'y a vraiment qu'une seule façon de savoir. Suivons-les euh, Est-ce qu'on se rajouterait... Est-ce qu'on va regarder d'ailleurs ce qu'on a... qu peut acheter de plus Oh C'est quoi ça Gain, one, random, positive effect. Ouh, c'est quoi ça Et... Ah, c'est au... au hasard, ça t'a un... un... un... du positif et du négatif. Et Ça, c'est... Ça rend moins cher une carte. Attaque un ennemi, ajoute un hommage. C'est que de la pure pression. Ah oui, donc du coup, ça je peux l'utiliser n'importe quand. Les Sparkle, hein. attaque un ennemi, restaure de la vie. Equal to the image. Ah, c'est pas mal ça. C'est un long live. Hein. Et on a Team Spirit again. Ça, c'est pas mal. Bon, d'abord, on va essayer de jouer euh, comme on peut jouer avec le deck qu'on a. Euh, peut-être rajouter Spinnerette puisque ça peut être pas mal parce qu'en vrai euh, on a deux cactus euh... ah, bon, j'étais pas dans le bon j'étais dans le plan de deck voilà euh... on n'a toujours pas essayé ça hein. mock c'est pas mal mais pas incroyable on va rajouter spinorette qui peut se déplacer tout autant et on va essayer euh, de voir ce qu'on peut faire moi je veux voir euh, comment ça se joue battre Félix, donc c'est Félix le boss et 20 tours au moins je crois qu'il y a du monde lol euh, les interlopers euh, ces interlopes alors je sais, pas, je sais plus ce que ça veut dire interlope euh, ont cassé, euh, on détruit nos défenses ah, ah oui c'est vrai c'est Félix Quoi, ils, sont ils ont traversé nos défenses, mais à quoi je vous, à quoi je vous, euh, à quoi je vous, euh, je vous paye À quoi sert de, oh, j'arrive pas à parler. À quoi sert que je vous paye Je vous l'ai dit, euh, personne ne devrait euh, arriver, euh, ne devrait miner de la Chimérite. Euh, avant que la Chimérite soit minée. C'est vous Ah, Philomena et Carbuncle tu dois être les, les, les, les chers qui euh qui se mettent en. qui se met, en, en, qui, qui se met en, en travail de mercenaire. Qui c'est Qui je suis Mais je suis quelqu'un de très intelligent et de surprenant beau. Un robot. Seigneur. Félix. Euh, Qu'est-ce que tu vous. Qu'est-ce que es supposé être, euh, big guy Est-ce que tu. Alors, Aryobrum of the Outfit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu ressembles à ce que tu t'habilles j'imagine Comment tu t'habilles euh, Tu sais quoi Je m'en fous. Euh, je ne peux pas me. Je ne peux pas être dérangé à me rappeler de ton nom et de, de, de ces choses-là. Personne ne tiendra face à ma drill mécanique. Euh stupide. Euh, tu vas devoir.. Euh... Tu vas faire écrouler toute la mine avec cette drill géante, comme si je me si je ça me dérangeait. Je suis juste là pour la chimérite et euh, j'ai l'impression que euh, vous êtes en travers de ça et de ce que je veux. Si tu veux vraiment m'arrêter, va devoir venir me battre. C'est vraiment une invitation. Euh, j'ai l'impression hein, que c'est vraiment une invitation. Tu, prendre, tu penses qu'on peut le prendre qu'on peut le s'en débarrasser Eh bien on va devoir essayer, il, a... il est euh, en train d'essayer de tout euh, dé détruire dans cette mine. Carton, prépare-toi, je pense que ça va être compliqué. Euh. vous Alors c'est plus euh, fall beneath my mechading, c'est plus euh, euh, implorer ma mecadrille quoi. On va prendre, bien entendu, vous vous en doutez, euh, le Hooligan Deck. Euh, pour gagner cette euh, bataille, bah, Félix en détruisant sa drill. Ah, d'accord, on est là. On apparaît ici. C'est l'enfer, j'ai envie de dire. On va essayer de se protéger ici, hein. Combien de tours qui se déplacent d'ailleurs Voilà, on est protégé. Bon on va voir comment il se déplace déjà. Ha ha, <rire> j'espère que tu vas goûter à Madrid. Non. Ok, ça se passe comme ça. Je pense qu'il va traverser Je pense force à la mort Ah c'est une, une attaque de ligne Mais c'est génial, de poison. trop bien truc de protéger quoi là hein. hp ok donc si on les points si les, si les fait en sorte que, que les personnes soient en haut au moment où, euh, où ça se passe c'est bien De prendre le On va essayer de, de faire un truc Lol euh... T'as combien d'attaques toi 4 Plus le poison pour trois tours Ouais, si on se pointe là, en fait, il va forcément devoir se pointer. Donc on va se mettre là. Et on va attendre. Ok. Ok. Ok. Bon, si vous restez là, moi, ça me va. Hein. Avec ce parcours, on peut traverser les murs, donc... Euh, C'est très bien. Ah, le chemin il est en haut, d'accord. En fait, faut faire des allers-retours. Faut. faut euh, on commence sur la ligne, après on, après on descend, on monte on, après on monte, on descend, etc. Donc en fait, c'est ça un peu le chemin. Ok, ok. Bon, normalement, tu meurs à la prochaine, de toute façon. Oh bah tiens, on va essayer. Euh... T'as combien de déplacements Ouh, t'as pas grand-chose. Okay. Mince. Ah, je peux déplacer En étant invisible Mais c'est génial. Prochain tour, t'arrives, là Ouais. Quel enfer. Oh, le soin Merci, Nibbler. Alors, vous avez dû voir apparaître quelque chose qui n'aurait peut-être pas dû être visible tout de suite, euh, mais c'est pas grave. Euh, on a réussi à passer le niveau, Nibbler. Je sais pas si t'es au courant. Euh, bon, on est un peu dans le cac. On va prendre des coups, là. On a eu un panneau exact, et ce panneau est euh, dans le futur de, de l'imparfait. Euh, quelque chose qui sera euh, utile. On est au boss, du coup, de, euh, de, de choses que nous avons décidé de faire. On va faire ce chemin-là, plutôt. Voilà. On va se prendre des coups avec spi Spirunette mais c'est pas grave. Ah bah ben non, c'était au bon moment. Ok, cool. Cool, cool, cool. Et du coup, j'ai deux personnages en plus. Euh, notre petite araignée, qui a l'air bien douée. Et euh, notre pomme voleuse, merci, merci, hein, je t'envoie des cœurs, bien entendu. C'était dur, mais le deck a, a joué en notre faveur. Oulala, là là, bon boomer qui arrive. Voilà, donc on a notre petite pomme voleuse qui peut se, se mettre en... en attaque secrète, on va dire. On va peut-être monter en fait, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils seront invisibles. On va tout monter avec Spirunette. De passer si si on, on le tente bon, voilà, voilà. comme ça, donc lui il va se pointer, il va se mettre là. Faudrait que je me mette euh, là, chose que je ne peux pas. On va se mettre là, on attendra le prochain tour. Je me disais, à quel moment il, a, il y a des gens qui allaient creuser avec moi. Bah c'est bien. Les déplacements des gens là, s'il sur... C'est un peu l'enfer là ce qui est en train de se dérouler. Je veux bien que tu montes hein. tu restes ici moi je suis pour oui venez les bourrins qui veulent se taper venez venez me voir je suis tout à fait enclin à venir vous retrouver Donc toi tu vas mourir au pro ah, vous allez pas mourir tout de suite c'est ça le truc le problème c'est ça euh... Toi tu vas risque de te pointer par contre Si je fais ça Tout d'un coup tu me vois plus Et ça c'est la blague Et nous on va traverser par ici avec ce parcours Parce que ça va plus simple prendre toi, pas de problème euh... tranquillement Voyons voir qui va-t-il choisir. Ah bah moi, lol. Ah, Autant Autant de personnes J'avais oublié qu'il allait avoir ici en caractère. Si je m'en suis, oui. Oui, oui, je m'en suis. Salut Même si je me mets là, d'ailleurs, ça se passe bien. Essayer d'occuper l'espace ici en passant par là. Tu nous mets pas en danger. Ah, il y, y, y, y a des gens préférés ici, je vois. Bon Dans 20 tours on n'y arrivera pas euh... Donc ça fera 5 3 Euh... 8 moins 3 Ça fait 5 écoutez, on va faire un truc on va se débarrasser de lui là, parce qu'il m'énerve toi, salut j'ai pas tapé assez je pensais que j'avais bien calculé Je me suis mis là. Oh. Non, ça devrait aller. Euh, j'ai fait n'importe quoi. Bon, le, le coup de le faire venir ici, mon boomer, c'était nécessaire. Mais par contre, euh, ouais, après, j'ai fait n'importe quoi. Le, la pomme pour le chose que de bloquer ici parce que ça, ça sert à rien en fait. Il tape pas assez.. Euh, enfin il tape assez fort quoi. de fond en fait. Ça se passe bien. Hein. Kiyuki okay, okay. Je vais prendre un coup. Je vais prendre un coup. Mais au moins, ils seront bien. Ah, j'ai oublié que c'était à distance. Trois coups, ok. Mal joué. C'était un mauvais tour. Mais, qu'est-ce que je fais avec cette prise Attendez. Je vais me mettre en plus juste 3 secondes, j'enlève la cam 3, 3 minutes. Ok donc si je ne sais pas mettre de prise, faut me le dire. Hein. Euh... Bon toi tu meurs de toute façon. moment de faire ça. Euh... Ah, ce que tu ça serait pas mal, mais... Ouais. Ah oui, d'accord. Donc là, en fait, on va pas pouvoir beaucoup attaquer, là. On, on s'enfuit. C'est un peu l'idée. Euh, bah écoutez, on va s'enfuir vers l'avant, on envie dire. Ah non mais il y a un mec qui va rester planter là. Ah oui il reste euh, cette personne. -là. Ah bah non. Tout de suite c'est mon mort. Qui, fait ça, qui vit sa meilleure vie Moi. On n'a pas la bonne personne pour ça. Oh là là, ça, ça aurait été bien. Euh, bah écoutez, on va devoir patienter. Euh, ce qui sort de là, c'est... Euh... Il n'y en a plus personne sur le terrain, c'est... Les marteaux, et ils des... se déplacent en deux temps ici, donc du coup... Si... Je me déplace... Ah non, mais je peux plus me déplacer là, ça y est, c'est fini ah. Là, je vais pouvoir taper plus, mais est-ce que c'est mieux Alors, On fait ça. D'ailleurs, ça fait combien C'est un coup. Half damage. Ça veut dire que là, je suis à 2, ça fait 1. J'en ai combien 1. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux faire 7 euh, Et du coup, ça peut être pas mal. Euh... D'abord faut que je finisse lui On va faire ça Parce qu'en fait le problème lui je pourrais pas le gérer après On va faire ça On le fait descendre au bah, si maximum Voilà Et du coup Toi ton déplacement c'est quoi c'est 3 1, 2, 3 Donc tu pourras me taper ici Par contre tu pourras pas me taper là ah oui, non, c'est à distance, donc oui, si, en fait, je suis dans le caca, je me fais forcément taper euh... soit, soit je reste là, et du coup, tu es obligé de reculer Du coup, ça va être ici que tu vas te mettre, et je pourrais te taper là Oui, bon, on reste ici Toi t'es es dead normalement dans pas longtemps euh, Ce serait bien de ramener des gens Par contre Donc Sinon on fait la technique de Je fonce sur toi et après je m'enfuis Ce qui marche aussi Voilà Toi tu vas te pointer, tu vas te mettre là Donc du coup si je me mets là Comme ça ça ne spawn plus Et si on ramenait notre Spartan maintenant es lui. Oh là là. Bon, on va voir. Qui, qui, qui tu choisis Ah bah, il va choisir direct. Spirit, spirit. il va choisir forcément le plus beau. C'était sûr. Non, alors... Um. Bien, avoir. Parce que là, on va voir. Là, on a plein de monde qui, qui tape à loin, qui s'approche plutôt de trop, donc euh, on rééquilibre un peu le truc. En fait, faudrait absolument que je puisse faire monter quelqu'un là-haut pour se débarrasser de tout le monde parce que là, ça devient complexe. une percée 2 Voilà. Voilà. On n'avait pas envie de te voir. Cactus ça pourrait être intéressant. Mais 3 2 3 faudrait que je me débarrasse de tout le monde là. Euh, C'est pas intéressant. J'ai pas envie de te voir en fait. Donc je veux voir comment on tape ce truc là, faut être sur les deux premières j'imagine. tranquille. Hein. Pas cool. Hein. Oh, il y a l'autre mec qui s'est pointé en dessous. Je me suis pas caché là. Non non, tout, mais pas ça! Ah, il va avoir du mal à s'enfuir en plus. Alors, je vais essayer un truc. Ok, il peut devenir en plus. Ok. Ok. Faut que tu bouges absolument. Euh, J'ai deux. J'ai peut-être moyen de me sauver deux fois. C'est juste cool, tu vois, toi on va faire ça... C'est bien propre de méchant cette zone de combat Mais genre les mecs apparaissent à l'infini Oui, oui, oui, tant que j'ai je... pas bloqué là-haut c'est compliqué euh, Mais là je vais bloquer en bas Parce qu'en fait c'est en bas que ça me pose problème C'est surtout ça là. Voilà, euh, ça c'est bon Donc on peut attendre un petit peu Maintenant On va les se débarrasser de l'huile On va laisser Sparco ici. Ah, mais toi, tu te déplaces pas du tout en fait. Donc reste là. Euh, on a par contre besoin de Speedfuna, je pense. On va essayer de faire le, le mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut, plutôt. Avec Speedfuna. Donc là, toi, tu es arrivé ici. Obligatoirement ici. Donc nous, on va se poser juste avant. En fait, ce serait bien d'avoir de la vie, mais on n'en a pas. Voilà. Non, mais l'idée le, de l'empoisonnement est bien. Parce que là, il perd des vies, alors qu'on n'est pas à côté. Donc ça, c'est pratique. Par contre, il nous faut absolument des gens qui puissent euh, taper les... taper ces deux-là, hein, parce que là... Euh... Et il faut, faut qu'on traverse, en fait. Faut qu'on traverse là-haut. Avec parcours, peut-être que je vais faire ça. Ouais, là, si j'arrive à avoir plein de moyens de me déplacer. Oh, il y a Spirinette. Oh, il y a moyen qu'on traverse. Et qu'on se débarrasse de tout le monde. Oh là là. Euh... Parce que toi, t'as combien de vie Tac tac ouais, t'as rien. Alors que toi, on pourrait s'amuser. Hein. On pourrait s'amuser. Sauf que là, si je te claque, c'est mort. Ouais de toute façon, si ça sert à rien, on pourra pas se déplacer. Donc là, c'est très bien. Hop. C'est exactement ce que je voulais faire. Euh, derrière, ça va être clignote, mais ça sera pas tout de suite. Donc du coup, on peut se déplacer. Récupérer de la vie. taper, Se replacer. Alors par contre, là, il va forcément me taper. Du coup, peut-être que ce serait bien que je m'enfuis en haut. Pas forcément en haut oh, d'ailleurs, je pourrais me mettre là. Hein. Sinon, je fais ça. Ah, je ne sais. Parce que là, je vais forcément mourir. Il y a forcément quelqu'un qui va mourir ici. Euh, Spituna, il peut prendre le coup. Euh, le mieux, ce serait peut-être de les envoyer ailleurs. On va essayer d'aller là-haut. Là-haut, lui, il va me défoncer, donc ça, en fait, ça change rien. Hein. Donc, on va là tu il pas prendre le coup de toute façon. On aura encore le problème du, euh, du mec en dessous. Quel enfer! Oh, il est plus empoisonné en plus. Oh là là. Diagonale, bien sûr, j'avais oublié qu'il faisait les diagonales. Oh, oh ils sont chiants. La retraite est impossible. Bon on va, on va devoir monter. On va devoir monter parce que là il y a, y a un gros problème. Euh... On a un gros problème ici. C'est lui là. Lui il m'énerve. Toi tu pars. Je veux pas te voir. très par contre là, faut qu'on se barre. Donc, euh... je suis pas très protégé. Je suis pas très protégé. Donc, euh... toi tu peux faire ça. Toi tu as attaqué, donc tu peux. On va monter par là. J'en ai marre de, de. Donc on va passer par là. Euh... Voilà, on va faire ça. Oh, mais en fait ils vont faire ils vont faire le même truc. Faut de la vie là. Mais il nous faut de la vie. Donnez-nous de la vie. Je fais n'importe quoi depuis 3 tours, 4 tours, 5 tours peut-être. 5 je pense. Depuis que je suis bloqué ici en fait. Enfin, J'ai dû me rester ici. Ah, donc toi c'est bon. Lui il faut le absolument le bloquer mais je sais pas comment on va faire. Euh... Donc, déjà ça. Il faut absolument que je bouge lui. c'est bon pour toi ok bon bah on attend on attend Donc le, voilà, va falloir se débarrasser de ça. Ouh là là. Voilà, comme ça, c'est très bien. Euh, ligne d'attaque. Est-ce que je peux faire une ligne d'attaque Ça est en dessous. Elle ne peut pas se planter. En bon, un tour, elle ne peut pas se planter, donc je m'en fous. Euh... Je récupère de la vie pour euh, qui? Pour toi. Bon. Ah, il va mourir, notre euh, Teen Spirit. C'est dead pour lui. J'ai mal joué mais je sais pas si c'est euh... Je sais pas On va voir Ça prend trop de temps là hein. Je sais pas à quel tour on est mais là ça prend trop de temps Oui en bon oh. Oui c'est bon Okay traverser euh, le, le, le tambour Nino -Man. notre euh, notre chien marteau déplace vite, là, dans le coin. Personne. Oh là là. Oh, on l'a pas. Si, on l'a. On l'a. Tout va bien. Ok, maintenant, faut y aller. Euh, il faut y aller, les gens. Euh, il faut qu'on embarque Spitune en haut. Et Sparco en haut. Et on peut y aller. So I'm not La vie. Oh. Il y a le cactus en plus s'il vous plaît la vie. Je viens de sacrifier ce juste pour pouvoir lui mettre des coups de poison. Quel enfer. J'avais mal calculé. faut que je place mieux, bah bon boomer aussi. J'aurais dû faire ça plutôt que... 39 tours. Oh là là, quel enfer. Oui, non mais c'est pas grave ça Le poison ça sert pas à grand chose euh, Ça, ça peut être intéressant après Faut juste que je replace voilà. ici Ah ouais mais toi tu vas prendre cher hein. pour le grand tour de chauffe pour qu'il perde le maximum de points ça aurait été bien s'il y avait SpiruNet, mais euh, on est bien au cas où euh, ouais voilà, en fait, non, c'est pas au prochain tour qu'il va nous foncer dessus hein d'accord on est d'accord bon allez c'est parti on continue. il a masse de <rire> je crois que voilà il va perdre 3 points de vie ah, c'est fini pour lui c'est fini ça c'est pas grave Prochain tour très sensément. Donc euh, quoi qu'il arrive, euh, c'est notre commandant qui est en place, donc ça devrait aller. C'est la win. Oh un concoctor cycle after effect. C'est une blague euh... ah, C'est une blague de personne qui utilise euh, After Effects euh, Ma beautiful machine Ma belle machine, tu l'as défoncé Je n'y crois pas Tous ces, Tous ces verres Qui ont interféré Dans mon plan, encore Qu'importe ce que j'ai pu faire euh, Non, ce qu'importe J'ai autant de chimérite euh, J'ai assez de chimérite plutôt, De cette mine Je me barre euh, stop! Arrête-toi, Bernard. Euh, pars de là, Big Boy. J'ai un j'ai un programme, moi. Non, pas avant que tu ramènes la. Qu'est-ce que tu quest qu'est-ce euh, qu que tu planifies, euh, Félix? Qu'est-ce que tu comptes faire de cette chimérite euh, Tu, tu voudrais pas savoir non plus euh, tous les petits détails. Disons juste que j'ai des j'ai des plans. Euh, pour tes petits floppy night. Tu pourrais utiliser euh, comme mot euh, la domination totale, mondiale. Maintenant, vraiment, je m'ennuie. Enfin, je commence à m'ennuyer. Et si tu, me, si tu ne me laisses pas passer, je suis sûr que cette drill a encore un tour euh, dans son sac. Et je, je n'aimerais pas être dans son dans son chemin. Bernard, déplace, bouge-toi! Ah! Ah! Bernard, toujours dans les bons, ba bons bails. Il s'est enfui! C'est le premier plan qu'on voit comme ça. Au moins, il a, il a, fait, euh, il a fait un tunnel pour, euh, pour sortir. Euh, autant de chimérites. Euh, euh, le nombre de chimérites qu'il a volé euh, pourrait. Euh, Amener un pouvoir astronomique. Tu penses qu'il a tout planifié, euh, qu'il a planifié quelque chose de très sérieux Bah, oui. Non, qu'importe ce qu'il a planifié, c'est gros. C'est grand. Euh... Bernard... Je... je n'y crois pas que tu t'es tu t'es... Euh, tu as fait front à Félix. C'était vraiment vachement brave. J'espère que je ne sais pas si euh, j'aurais pu tenir plus longtemps euh, euh, face à cette drill. Eh bien merci. Euh, merci. Euh, euh, oui, plutôt. Je voulais t'aider, euh, qu'importe comment. Vous avez vraiment été.. Euh, vous m'avez vraiment sorti de, de tous ces petits problèmes. Allez, on se barre. Euh, la caverne est ouverte. Mineur. On peut euh, avoir notre chimérite et de finir le travail spécial euh, sur ce virus spécial. Et Bernard, euh, continue ses vacances. Oui Bernard, c'est le moment de de, se, de relâcher, ses, de se relâcher. Oh merci. Je pense que je vais prendre ma retraite euh, de, de, de, de tous les travaux euh, d'héros. et je vous je vous laisserai euh, le, le world saving stuff donc ça veut dire le euh, sauvetage du monde. À, à votre duo héroïque, Carlton, je pense que c'est le moment. On devrait demander quelques, quelques aides. Bon. On a enfin fini l'épisode. C'était dur. Hein. Bon, on a, on a, bon les, les objectifs, on ne les a pas réussi à le faire. Il nous en reste deux. Euh, je sais pas combien de temps je suis en live là, depuis combien de temps on est en live. Hein. Alors, voyons voir ce que ça écrit. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, Statistiques de Twitch, ça doit être ça. Y'a pas le nombre de temps. 2h26. Bon. Euh, ouais. Ça pourrait être intéressant de s'arrêter. Je vais regarder qui y a. Le problème, c'est les vacances aussi. Enfin, c'est les vacances et les repos pour plein de monde. Donc, je sais pas s'il y a du people. Ah yeah, ok... Est-ce qu'on essaierait de voir juste la gueule que ça à la suite On va regarder aussi le cycle after effect. Euh, le cycle after effect, il est où le cycle after effect Ça a l'air pas mal ça. Ah c'est un boss des hooligans Ça rajoute une unité. After effects ça rajoute une unité. Non ça déplace une unité et ça gagne un énergie par tour. Quoi on peut pas rajouter Quoi C'est quoi C'est un monstre Non Là, Je comprends pas. C'est un hooligan, il est en noir. Je peux pas changer ça. Ah bah il faut que j'enlève quelqu'un pour pouvoir rajouter quelqu'un d'autre, ok. Mais ce parcours il était bien. Hein. Surtout avec son cycle Crowd Surf là. After Effects, ça déplace ah, Du coup je comprends pas la signature. Ah donc du coup ça rajoute ça, mais ça rajoute un déplacement. Et de l'énergie. Ouais, Je préfère ça. Hein. Du coup, on a quoi d'autre euh, à acheter aussi Oh Teen Spirit à, par la fenêtre. Enlève tous les statues. Smoke, smoke bomb pour encore. Attaque un ennemi. Si l'ennemi est, en, est empoisonné, ça fait des dommages en plus. Ok. Maintenant Ou plus tard Tire deux cartes. perd une énergie. Pour le prochain tour. Ok. Bon, la carte de, de, de Teen Spirit était belle. On va le checker vite fait. Euh... Quelle gueule ça Oh, c'est la plage. On regarde vite fait. Je pense qu'on va pas réussir euh, à faire le truc, mais... Mais voilà, vu qu'on a pris 15 ans pour pouvoir faire juste... Euh juste faire le... Comment ça s'appelle Le premier monde du, de, de, de l'avant-dernier, enfin de, de l'épisode qu'on vient de faire, c'était si compliqué. Avec toute cette chimérite, tu as vraiment pu finir tout ton travail sur ce virus plutôt rapidement. Oui, j'espérais que ça, ça suffirait pour faire tomber Félix. Je pense que c'est une très bonne idée euh, de venir sur, euh, sur cette plage-là, style Shore Coast, euh, et euh, demander de l'assistance. Euh, le, le, les, les plus grands inventeurs techno et techno euh, et mécaniciens, euh, mécaniciennes habitent euh, ici. Exactement. Et, euh, et, on, et il s'avère qu'on les connaît. Rowan, donc... Euh, Oh, oh, oh, est-ce une... est que ce ne serait pas Phoebe et Carlton Roman, Je m'attendais pas à vous voir ici. mais je suis absolument euh, enchanté que vous ayez décidé de me de voir passer, de passer, faire une visite. Qu'est-ce qui... Euh... Qu'est-ce qui euh, vous amène ici Dans euh, mon humble... Euh... Invention, imagination. Donc il se la pète euh, Oh one, on est venu euh, vous demander de l'aide. On a un gros problème entre nos mains. Tu vois ce large nef et nefarious. Alors, nefarious, c'est méchant quoi. Grosso modo, robot euh, bleu euh, qui s'appelle Felix, qui on a l'impression on a l'impression euh, euh, que euh, qu'il a fait ses propres floppy night. Il a fait ses. Ce... Quoi Il a fait ses propres floppy night Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un d'autre Non, mais c'est définitivement la même technologie et euh, il l'utilise euh, pour pouvoir me bully et attaquer d'autres personnes. Il a volé aussi des tonnes de chimérite et on est on est, nous sommes inquiets à propos de ce qu'il prépare. J'ai essayé de euh, trouver un plan pour pouvoir l'empêcher de... de faire, euh, plein de choses. De, de, faire, de, de faire son plan, quoi. Et euh, j'ai développé euh, une sorte de virus euh, infusé de chimérite, un, vir un programme euh, virus, euh, pour le faire tomber. Et si tu euh, peux t'approcher de, assez de Félix, on peut euh, mettre à jour ce virus, enfin, l'enregistrer, le, euh, quoi, et euh, on devrait pouvoir enlever tous ces, euh, ces fichiers route et l'éteindre. Tu, tu ne cesses de m'épater. C'est vachement sérieux, ton truc. Phoebe a travaillé sur différentes... Euh, a travaillé diligemment sur ce programme, pour assurer son efficience. Euh, ce Félix doit être euh, une sorte de... Enfin, ça doit être quelqu'un d'important. Euh, disons juste que c'est euh, un type qui veut euh, euh, détenir euh, le pouvoir, un pouvoir destructif. Comment je pourrais vous aider euh, si, on a une meilleure idée, euh, si on a une meilleure idée de ce qu'il pourrait construire, on devrait avoir la possibilité de le suivre. Eh bien, tu as dit qu'il avait volé pas mal de chimérites. On dirait que... Il a l'air de faire quelque chose de plutôt grand. Ça doit être dur de cacher ce genre de choses. Inté intéressant. Quoi J'ai remarqué qu'il y avait des robots bizarres euh, sur, euh... <rire> devant chez moi. Ah, c'est pas toi Ah bah non Est-ce que tu voudrais bien m'en débarrasser ils, ils... ils arrêtent pas de me... <rire> On est, euh, on est tout entouré nous aussi. Est-ce que c'est des floppinettes Est-ce que tu penses que c'est Félix qui fait ça Allez on va le trouver. On va, on va, on va essayer de savoir. Eh bien essaye de faire ce que tu peux. Euh... Mais fais attention. Euh... Au paysage. Bon. J'ai cru voir des floppinettes que j'ai pas envie de voir. Entre autres euh, les mécaniciens là, qui ont l'air de réparer. Mais ça c'est pas cool. Et ces fusées qui ont l'air de euh, foncer tout droit. Moins cool aussi. Ah, intéressant, tout de suite là. C'est de l'eau, on peut traverser Ok. Ah ah non ça va ils vont pas si loin que ça mais par contre eux là eux ils doivent faire archi mal on met la cam on... on fait que tester le niveau hein mais je pense que eux, là, ils doivent faire tellement mal. J'aurais pas dû faire ça je vais me faire mon boucler par une. Alors du coup, il doit taper fort quand même. Ah Ça tape de loin aussi. Ah, ok. Je n'avais pas compris. C'est vrai que j'ai pas regardé bien leur stats. Apprendre à lire un peu euh, ce qui est écrit dans le jeu. Alors du coup, on va checker ça tout de suite. Donc eux, ils tapent à 4 et ils peuvent se déplacer pas mal. Par contre, ils tapent proche. Eux, ils tapent de loin. Ça valait pas le coup. Hein. De faire quoi que ça. Bon, et ça a pas l'air dur comme hein, on n'empêche. C'est juste qu'il spawn. À part ça, ça a l'air d'aller. Et si on arrive à bloquer les gens, c'est bon. Bon, voilà, j'ai fait n'importe quoi, ça se voit que j'en ai marre. Euh, bon, du coup, on va aller voir Briganian, parce que j'ai vu que euh, Briganian était dans le coin. Donc, je vous fais euh, des cœurs dans le chat. Hop, hop. Et euh, merci d'avoir été dans le coin, on a réussi à avancer, c'est cool. Euh, voilà, des cœurs. See you soon! J'espère! Euh, dans pas longtemps! A plus toum, toum, toum, toum, toum, Je vous laisse la musique, hein.